Bonjour, je suis Flavien Castrobabou, je suis étudiant en M1 IHM à l'Université toulouse 3 Paul sabatier Je suis ici pour présenter mon sujet de stage, la conception d'un composant ligne de temps pour l'analyse de données temporalisées. Mon stage s'inscrit dans le projet Sandfox, qui est un projet collaboratif entre l'IRIT et Berger-Levraud. Mon stage répond à la recherche de méthodes d'interaction pour les données. On veut pouvoir visualiser et comparer des données venant de différentes sources et de différentes périodes de temps. Pour répondre à cette problématique, j'ai fait ça en trois étapes, et la première est la recherche de représentation de la donnée. Euh, ici, on, on, on souhaite trouver les différents types de représentation de données, et voir laquelle correspond le plus à la situation, notamment pour la gestion de différentes périodes de temps. Euh, je me suis en première, dans un premier temps basé sur les documents du projet, dont le travail d'un étudiant de, qui a travaillé sur le sujet l'année dernière. Donc là, on a deux exemples que j'ai pu récupérer dans les articles qui sont référencés. Le calendrier avec plusieurs, plusieurs données, dont la journée en cours, enfin la journée qu'on a sélectionnée, et euh, des journées types. Et de l'autre côté, on a ce graphique en 3D qui est représenté euh, avec euh, l'heure, les jours, et du coup la consommation électrique. Euh, donc ce n'est pas ces deux-là qu'on a retenu pour le pour les, les prochains prototypes, c'est on est parti sur un graphique circulaire qui était plus compréhensible et avec un meilleur visuel. Donc, On est ensuite parti sur le prototype Basse Fidélité. Euh, ce prototype est basé sur le logiciel qui est en cours de création. On peut passer d'un élément à l'autre, comme ici. Par exemple, je souhaite regarder uniquement euh, les données concernant les, le mois de septembre. Je vais cliquer dessus et je vais obtenir ce graphique-là avec des jours allant de 1 à 30 du mois de septembre de toutes les années. Donc je peux retourner en arrière, et ensuite je vais vouloir sélectionner une période de temps, donc à partir de là je vais cliquer sur ce bouton, et ensuite je vais choisir ma période de temps, et je vais obtenir cette période indiquée sur ce graphique allant du lundi au dimanche. Et je vais pouvoir retourner en arrière bien sûr. A partir de ce prototype basse fidélité, j'ai commencé à concevoir un prototype moyenne fidélité, ce prototype est en cours de conception, mais on peut noter, du coup, dans un premier temps, la présence d'un code couleur, donc pour les différents niveaux de consommation. Le bleu étant la consommation basse, et le rouge étant une. une plus on va vers le rouge, plus la consommation est haute. Euh, autre ajout également pour ce prototype, lorsqu'on passe la souris sur le, le contour, on va avoir euh, le, cer le, le cercle concerné qui va être surligné avec indiqué au-dessus la date de l'année qui correspond. Et donc du coup, on va pouvoir avoir ça pour chaque année. Donc là, par exemple, on va aller de 2020 à 2017. Voilà où en est le projet. Merci de m'avoir écouté.